Un war qui est allemand. Un war qui est allemand. Ils sont tous dans la même voiture, je pense les Allemands. Ah, ah là, non ils il sont deux squads, il... j'ai rien dit. Il ouais, y en a un qui me tente, faut un truc, Vas-y, c'était vraiment le push le plus inutile de l'histoire que j'ai fait. ...c'est okay. <rire> fait massacrer. Ah nous, on... nous c'est pas fini. Les quatre allemands ils sont morts Ouais ouais je crois. Ouais. En même temps ils ont, ils ont fait la même connerie que moi, ils ont fait tout moi. Les demi feu en feu croisé, ne faut pas faire grand chose. Aïe! Aïe, le type dans le buisson avec la mitrailleuse. Ah, il m'arrive de plus tôt. Ouais. Ah, je me suis arrêté plus tôt, mais je suis quand même mort. Non, mais t'as l'air. On a un Ah putain! Et qui en face? que ça dur cette fois. C'est 2 C'est 3 On va faire le trajet à pied doucement et puis. Bah il peut être à droite de ces trois là. De l'autre côté de la route. Et derrière des arbres et autres. Euh, il y a un apstique qui a été repéré ou quoi Ah. Un apétisme qui a été repéré. Ah je le vois. Attends, je vais pas tuer en retour. J'ai eu le conducteur... Voilà, désolé. Allez là, grâce le truc, va Yes, j'ai eu l'assist T'as eu l'assist Oui, j'ai eu Ah oui, parce que c'est ton co-mitrailleur, je vois. Oui, c'est ça, c'est ça. Je me disais, comment c'est possible qu'on ait eu l'assist tous les deux Non, j'ai pas eu l'assist, mais moi, ils m'ont... Oui, oui, j'ai compris, mais j'ai... Non, non, mais un... non, non, j'ai pas eu la 6. En fait, en gros, moi, c'est une but, c'est ma voiture. Ça, avec ouais, ouais, ouais, ça rapporte des points quand il fait ans. des kills avec ta mitrailleuse. Ouais, je crois ça avait déjà arrivé vite avant ça. Euh, ah, ouais. C'est quand même 15 XP au final, c'est rapide. Ah. ah, pas autant que de le casser toi-même, mais. Alors, c'est plus à l'étage. Ils sont trop à l'étage. Les trois, je les pêchais comme un, comme un débutant, je me suis fait défaire. Par contre, a... on a ça. Ah, on a pas de moto ok Ah t'es mal à la galère Ah si on a 67 motos mais on a rien Et ils commencent à sortir des chars Ah je suis avec les chars mais j'ai pas de quoi les péter euh, C'est pour ça que j'ai pris une chose par exemple j'ai pas demandé pas de... On va tenter de percer on va voir si ça marche Non pas trop Ils sont beaucoup à l'étage pas voilà. le char est devant là maintenant Ah putain! C'est juste à côté. Donc, ça au total. C'est bien de prendre ces trois ventes. Bon, j'ai sorti un gros char, on va voir ce que ça donne. Donc je savais pas euh, Pour l'instant j'ai un allié avec moi. Ils ont un char à droite de... peut-être pas. Okay. Il y a pas mal de troupes à pied autour. C'est quoi Je vais quand même prendre une euh, clé. Ok. Je vais... Il devrait y avoir un char en tant que... Je vais détruire une chimie. J'ai eu un essai. Ah, bien joué. Ah, ah, putain. Oui, peux pas à tir à l'étage. Fais ta langue. C'est pas mal. J'en ai quelques-uns depuis le début de la partie. Ah, j'en ai eu un. Y'a vétéran CCP, qui... Ah, ah j'ai un AD voilà. sur moi, aïe. T'as un AD sur toi vas Ah, il m'a eu. Ah, putain, déjà à Ah, ouais, euh, très très très vite. Euh, je suis sorti, mais il a eu le temps de péter mon char avec 4 quatre, euh, quatre grenades anti-char. Ouais, j'étais un peu loin. C'est bon, je eu le remèche. Ah, merci. <rire> Ça a été leur plaisir, hein. Ah. Ça t'apporte pas grand chose. Il a tué mon allié. Puis après, il m'a pas attaqué. Je pensais qu'il avait pas de langue. Hein? Ah, putain, ils sont déjà retournés à l'étage là. Ah, tiens, chat Bon, c'est un peu détruire là. C'est peut-être un début de partie timide. Hmm. Non, ça pourrait être largement pire. On pourrait reculer. C'est ça, ça. Après, c'est vrai qu'il joue beaucoup de défense. Et là, je crois qu'il y en a pas un seul qui est venu contre Qui en assez. Ah, tiens. Allez. Ça tombe. Et voilà, partout l'idée au non on va spawn allez on rentre ah putain chier il y en a un qui monte à l'étage bah faut pêcher là Faut pas discuter je spawn kill moi 1 2 3 4 3 bien. 5 c'est bien c'est un petit petit nuit ah c'est de la merde Y'en a un qui me campe On est bon Où Ça fait qui va le finir Allez C'est un bon Il y en a un à l'étage, je l'ai eu, eu, je l'ai eu, je l'ai eu. A l'instant, au moment où t'as dit. Bah. Trop tard! <rire> Désolé! <rire> j'ai monté l'escalier aussi vite que j'ai pu. Bah, t'es pas contre toi, tu te chisseras, tu te un bug, c'est pas grave. Ah bah, il y en a un nouveau maintenant. Là, il fait que ça, c'est toujours le même, j'espère <rire> que je sais pas quoi. Ah là, c'est vétéran CPP. Alors t'as Bien Il y a un sniper collé, Et ça la porte. Peut-être... Euh, Défendre ces deux, là. La... Oh, C'est ce Toujours les mêmes qui a l'étage, ah, Tu peux. Bon. J'en ai eu 3 à l'étage. Ah bien joué <rire> Il y en a 4. Ah La quatrième m'a eu. Ah bah, C'est vraiment pas le malin. Allez, est-ce que je vais y avoir ah. Pense pas. Ouh Il y en a top Ah j'ai pas le sandwich, je fais chier. En fait j'ai monté et lui descendait, donc ça m'a surpris, je pensais qu'il allait couper. <rire> Bon c'est pas terrible Un peu en tout cas, pourquoi tu viens de 5 Tiens, c'est Ah, c'est C'est tout 5 Ah je chier le temps de fenêtre ma mais... Il y a un KV35 là sur la route mais <rire> que faire Parce que Là on joue beaucoup de tank là hein. Ah il y a son petit monde sur l'autre côté Il y a toujours le tank il est revenu Ah oui, oui, oui. bon j'ai l'étage. Allez. Quand je suis tout seul. Ils sont combien euh, Un contre 3, 1 contre 4. Ils sont pas dans la, la maison. Il y en a un qui est en mode cable. Ah, ah, certes, il y en a un qui monte à l'étage. Ah, on a un char qui s'est positionné bien en avant, juste devant ces trois. Et je crois qu'il y en a un mec qui pourrait réparer non? Pour avoir vu, ah, moi bon. ah. ah, il est mort. Mm -hmm. Ah mais putain Bon. Je vais un peu à la distance là, parce que... Je pense qu'il faut d'abord éclaircir continuer. En plus ils ont pas mal de snipers hein. Ah je les vois pas beaucoup. Ou eux me voient pas peut-être. Bah on joue plus sur la gauche du coup, tu vois. donc. Euh... Enfin, ça nous empêche de nous un peu à droite. D'ailleurs, je vais un peu reprendre euh, J'ai l'impression qu'ils sont mauvais, En fait, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de snipers mais qui sont un peu mauvais. Au moins, ils m'ont pas mal tiré dessus, mais ils m'ont un peu touché. Ils blessé. C'est courant dans les parties d'avoir des snipers débutants. Bah, là, il y a quand même un mec qui m'a touché, je me soigne. Ah putain, là y'a y a, y a des snipers sur la droite et des mecs dans la forêt sur la gauche T'es tout le temps te balade toi Et chez toi T'as dit qu'on était pas assez à gauche donc je me suis dit que j'allais tenter de les tuer par la gauche du point Ah mais c'est droite, instauré ouais. ouais. Donc, euh, je vais aider un pis parce que je peux, je peux en galère les ouais. pas sûr qu'on la gagne quand même Là vous êtes deux à faire le coup Ils commencent un peu à rentrer quand même voilà. D'ailleurs ils ont peut-être un APC vu qu'on les avance euh, sur la gauche de ces deux D'un coup ils avancent, c'est bizarre là. Ils ont dû faire venir un APC de deux Puisque par exemple devant 15 Alors je dans un APC là, c'est bizarre vraiment. Je vais pas qu'il soit pas du bas je pas plus... C'est Ah, c'est pas la possibilité, c'est bizarre. J'ai vu tout Parfois, une voiture de 4 personnes, ça suffit à faire une impression de beaucoup de gens à coup. Ok. bon mm. bah, Ils ont aucun poste en stock, pour voir si on parfait. Tu vois du char J'entends, je vois rien. et t'as de quoi détruire des chars Pas du tout. Ok. Mais vu que tu m'as Tiens, je vais le spot. Je... Là les spots c'est bon. Ah ouais ouais. T'as un truc ou pas toi euh, J'ai un Panzerfaust. Ah y en a deux. Ah bah allez. Je vais tenter de détruire un moteur. Les spots, c'est pas les collègues. Ah, oh, j'ai fait un blindage. En tapant de super près, dans la dans, le... dans, le... dans les fesses Ah putain mais... On voilà, a plus 25 motos On s'est attendu On Pour une bataille des yeux ça Le Il y a un temps qui est juste à gauche de ces trois. Contact. Ah, non. Quoi? ah il est en bas Il est en par contre Il s'est de ah putain, je chier! Ouais, je remonte mon score là! Pas mal! Pas mal, pas mal, le mec qui est 32 mèches, me dis pas mal! Pas mal. <rire> ah, mais t'es passé 4 C'est ça, plus j'étais un peu à la ramasse! Des fois, ah, c'est une bonne bon, action! Par contre, il y a un tank qui est free kill, là devant, devant ces trois là. Allez, je meurs et je vais chercher un truc. Ah putain, il y a même peut-être même... ah, deux tanks, mais je crois qu'on en fais un, c'est ça Ouais. Il okay, ah, y a un autre tank devant ces trois Ah oh là là, il m'a fallu 9 munitions pour l'avoir. 9 munitions C'est quoi, mon chat 9 euh, c'est euh, le plus gros euh, des anti-chars euh, ah, okay. US, et j'ai fait euh, deux ou trois fois, j'ai fait juste des dégâts et de blindage. t'as les sortir, parce que 9 c'est bien tu vois. Quoi non oh. Attends, excuse-moi. Ouais. Non, je disais, euh, t'as le temps de les sortir, parce qu'il faut pas Il avait zéro support le mec. Euh, un peu, ouais. Il s'est déployé tout ah, seul. Oui. J'ai utilisé enfin, deux soins quand même. Il y a re des mecs dans notre bague, donc je sais pas si il y en a un. Enfin, donc... Euh. Non vraiment c'est au canus. Vas-y, le mec il me siffle à 15 000... 15 bornes, ça me prend ça me saouler. C'était lent. Pourquoi je vraiment... euh, t'attends en plus il y a Ah putain, il est en train de faire le mec de... haut. Le char devant, il y en a un mec qui arrive en bas, je vais chier. Il faut juste regarder. Euh, il y a 8 motos. Oh, c'est mort. En tout cas, on peut toujours faire l'effort. Mais... Il y en a un qui arrive. Avec une défense, c'est chez... C'est ouais. un mec dans le bac hein dans ton bac à toi. Ah non, c'est me souviens. <rire> Agressif. Ouais. Bah j'ai eu les chars comme ça. Ouais t'as raison en plus. J'ai raison de faire que te dérange en plus. Y'a pas de fantassin pour les défendre. C'est euh... ça, euh, Et t'as un, un autre char mais qui est devant cette trois barre en fait. Ah. Avant l'embouchure. Pas à me le faire parce qu'il y a toujours un mec dans le bac qui me tue. Ouais en tirant sur le côté ça marche mieux pour le char, je sais pas comment ça s'appelle mais... Pas fait, c'est un perso qui vole les véhicules pour quand on en a plus. Un perso qui vole les véhicules, ouais. Un perso avec vol rapide, j'en avais un et je l'ai pas gardé. Après, que vraiment utile bah, quand on a plus de véhicules, oui, mais c'est rare. Ah vous montrez la situation là, parce que je pas que vous allez ah. chercher le char, tuer le pilote... Euh, pas, pas, plus a... pas pour les chars en plus, ça marche que pour les motos et les voitures et les APC ah bon oh, mais ça fait un débloqueur d'APC rapide ouais, es c'est des... pas mal aussi ah, bon, ça c'est pire que le PTRS, cette situation <rire> <rire> euh, ouais à la base, le oh, PTRS a oui. l'avantage de pouvoir tirer sur un véhicule euh, en mouvement Bon, alors là par contre, euh, 4 motos, ça Moi j'en ai volé une. Moi j'ai pris un WiiWare en hein, jeu à distance un peu. Hein. Là je pense qu'on a perdu une euh, 30. Euh, ouais. Ah, j'aurais fait presque mille points quand même Ah bah si, ça sert à rien ce que je fais et y a que toi <rire> Quasiment Pas qu'il depuis je sais pas combien de temps, plus toujours qu'à deux. Bien qu'on ait un peu eu Déjà perdu. Après celle-là, je vais arrêter. Donc. Ok. Ah, j'irai manger aussi. Il est quelle heure là, mine derrière Il est 20h. à 20 Un tank devant c2 devant c2 proche euh, ouais ouais proche c'est pas proche sur euh, euh, la route quoi ah je vois personne y a personne dessus, je crois tout le monde sait de quoi qu'on est par là. Ah oh, mais attends mais... Là on a, a un tank qu allié un qui arrive. Il y a... Il y a vétéran CCP sur ta gauche, euh, a... CP une balle déjà. une droite là. Bah il m'a eu. Il me snipe, il a un sniper. Ah, ils ont un APC. Ah, t'as un sniper dans le secteur, là. Ouais. Vétéran CPP, CPP il joue avec un sniper non max ça m'étonne ouais. Il joue avec un sniper avec juste balle et viseur Après pour se renommer Vétéran CCP peut-être que tu, tu sais genre, un nouveau point Ouais il doit pas jouer sniper très souvent Peut-être qu'il a sorti son sniper sachant qu'ils avaient gagné et que ça pouvait ouais, avoir la peine en plus, ils sont peut-être un peu bloqués, ils voulaient utiliser les tickets ou le je sais pas quoi. Bon, on doit un peu écraser. Hmm. Malgré euh, DSK. Bon, la sans véhicule, bon. DSK, DSK, excusez-moi, mais de toute façon, il parce que... <rire> attends, attends, mais c'est une blague Quoi Il y, a... y en a un seul qui a un dirasso positif. Le sixième. Ah, il y en a non, un qui joue bourré, paraît-il. Ah non Il y en a un seul avec un ratio positif. Ah. Et le type aléatoire, Gainsmight Light, qui a rejoint notre euh, truc de papillon. Il s'est ouais, terminé le deuxième, bien, avec ça. un ratio positif. Euh... Non mais là, euh, DSK, c'est moi qui suis recruté pour mourir des gens. De c'est un, veux... un clan un peu un... Qui est en train de mourir, tu vois, du coup, il prend un peu tout le monde. Euh... Je sais pas. Il y a aussi des clans... Généralement, plus il y a de monde dans le clan, plus moi, moi, ouais, c'est des gens bons parce qu'ils oui, acceptent un vrai. peu tout le monde <rire> et puis voilà. c'est vrai qu'il y a un seul qui a un score positif. Ah. Ah, c'est oh, terrible.